Nous voilà dans le gestionnaire de projet et on va créer ensemble notre premier projet. Donc on clique ici sur nouveau projet et évidemment c'est très simple, ici on doit nommer notre projet. Donc moi je vais l'appeler ici euh, Sprite euh, Move, pour un déplacement de Sprite. C'est ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très simple. On ne va pas être gourmand dans un premier temps quand on découvre, vous allez voir que ça va prendre déjà un petit peu de temps. Mais il va y avoir pas mal de similitudes avec Unity et on va pouvoir s'en sortir assez facilement. Donc, par défaut, ici, je peux le changer, mais c'est dans mes documents. Vous pouvez voir que, ici, euh, le dossier est vide. En fait, je dois créer le dossier avant, tout simplement. Et ici, j'ai le choix entre le moteur de rendu OpenGL ES3 ou ES2. Donc, la différence entre les deux, je vous laisse lire. Mais, en fait, ici, c'est plus beau visuellement. Et, euh, mais c'est compa compatible avec moins d'anciens appareils. Bon, donc, on vous dit que c'est mieux d'utiliser le ES2 si vous voulez faire, par exemple, des jeux en ligne. ou euh, voilà. Bon, ici, on va pas trop s'embêter avec ça. On va faire créer et ouvrir. Nous voilà dans l'interface de Godot. Alors on peut voir ici qu'on a une interface 3D. Alors je vous... on va commencer par de la 2D parce qu'on va commencer simple. Il faut savoir que euh, la 3D, le moteur de rendu 3D dans Godot, n'est pas apparu dès le départ. C'est-à-dire qu'il est apparu après. Genre, Je ne sais plus quelle version, il me semble que c'est euh, pas si vieux que ça. Ça doit être depuis la version 3. Alors, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, bah, vous pouvez voir qu'on a un monde 3D comme dans Unity. Si euh, on fait un clic droit, on peut euh, se déplacer avec la, la souris tout simplement dans le monde 3D. Euh, je zoome, je dézoome, on peut voir que j'avance, je recule. Et si j'enfonce, on peut voir que. Alors là, pour se déplacer, c'est pas tout à fait pareil. Parce que quand j'enfonce ma molette, ça revient au même. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Ici, j'orbite autour. Et ici, on peut voir que je tourne. Oh, bon, Il n'y a pas de grande différence. Bon, on va pas trop s'arrêter ici avec la 3D parce que ce qu'on veut, nous, c'est faire un petit projet de 2D avec un sprite. Donc, l'interface, au premier abord, on peut voir qu'elle nous fait pas si peur que ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes avec Unity. On peut ici se dire qu'on est un peu dans le game view on peut voir à droite ici qu'on a un inspector, on a un onglet notes derrière, bon, on verra bien, et on a ici la scène, dans Unity on a à peu près la même chose, ici on a notre hiérarchie on va dire, euh, et ici on a le système de fichiers qui correspond un petit peu à ce qu'on a dans le projet, et on peut voir que la racine c'est rés. en fait nous c'est Asset ici la racine c'est Rez et on a quelques fichiers dedans, bon on va pas trop s'embêter. Ensuite on peut voir ici qu'en haut on a des outils, on a 2D, donc là on est dans une scène 2D, 3D, ici. On voit des scripts, donc il euh, faut savoir que Godot possède son propre éditeur de scripts, mais nous, on ne va pas l'utiliser avec le c vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et ici, la l'asset librairie, c'est tout simplement la l'asset store. Donc en fait, on connaît la l'asset store, euh, enfin la l'asset store de Unity. Ça ressemble à ça, mais vous allez voir que c'est moins poussé. Donc pour le moment, on ne va pas s'y intéresser, et on va commencer par créer notre petit projet, qui est tout simplement de déplacer un sprite. Alors si je suis en 2D, on peut voir que ça fonctionne comme en 3D, c'est-à-dire que je peux zoomer et dézoomer avec la molette de souris, si j'enfonce, je peux me déplacer. Et voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à... C'est très similaire avec Unity. Euh, on n'est pas perdu. Alors, on peut voir ici qu'on a un genre de, de, de triangle, enfin, on a un genre de couleur, un genre de carré. C'est en fait notre view. Euh, ce qu'ils appellent ici le viewport, c'est en fait ce qu'on va voir. Donc, on peut voir qu'ici, en fait, elle est définie sur un certain ratio. On ne va pas s'y intéresser pour le moment. Mais euh, voilà. Donc, on sait que notre scène de jeu va être à l'intérieur. Vous allez le voir tout de suite. Donc, la première chose que je veux faire maintenant, c'est créer ma fameuse scène. Alors ici, je n'ai pas de scène. Et on peut voir qu'on me demande de créer un nœud racine. Alors, il faut savoir qu'avec Godot, ça fonctionne avec ce qu'ils appellent des nœuds. Tout est nœud. Alors, dans Unity, on a des scènes, des objets, et on a un héritage, on a des liens parents-enfants. Bon, les nœuds, ça fonctionne de la même manière. En fait, on va avoir un nœud et on va avoir des parents et des enfants. Mais tout est nœud. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est un nœud principal qui va être une scène 2D. Donc, j'ai ici un node et je peux le renommer. Par exemple ici, bah, je vais le renommer Node Proto pour prototype. Voilà comme ça au prototype. Donc je l'ai nommé et j'ai ici sélectionné dans ma scène. On peut voir que j'ai ici dans l'inspecteur node prototype qui est sélectionné de la même manière qu'on l'a dans l'inspecteur avec Unity. Donc on peut voir ici qu'on a un transform, on a ici euh, un z-index. Alors le z-index pour ceux qui le développent, bah, le z-index souvent en HTML, enfin, en CSS et autres, ou dans d'autres langages. En fait, le ZenAnex c'est tout simplement euh, l'Order in Layer. Quoi. Enfin, voilà, au niveau du sprite et autres, on a d'autres choses. Donc, on va pas trop s'y intéresser, mais on peut voir qu'on n'est pas dépaysé. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est ajouter un sprite. Alors, ce sprite ici, je devrais l'ajouter à ma scène. On peut voir que vous avez ici un icon.png. Si on fait un double clic, c'est l'icône de Godot qui est en 64 par 64. Ça vous permet de démarrer si vous voulez pas aller chercher un icône. Mais là, je vais vous montrer quelque chose parce que c'est assez intéressant. En fait, on peut voir ici qu'on est euh, res, étant notre dossier A7 dans Unity. On va dire que c'est la même chose. Et si on fait un clic droit et qu'on fait ouvrir dans le gestionnaire de fichiers, on peut voir qu'on a le contenu ici de ce dossier. En fait, j'ai bien ici des, en, des défauts environnement. Alors, on peut voir qu'un port est mono sont cachés, mais j'ai bien ici ces deux fichiers et ici j'ai des points import et points godot qui ne sont pas visibles ici. Mais en fait, je vais pouvoir modifier mes fichiers ici ou tout simplement faire des glisser des déposer dans le système de fichiers, ce qui m'intéresse moi, parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ici prendre un sprite que euh, j'ai euh, récupéré des sprites. Et plutôt que d'utiliser celui de Godot, je vais prendre ici, par exemple, euh, bah, euh, ce sprite jaune. Je vais le glisser, déposer tout simplement là. Et on peut voir qu'il est bien présent dans, dans, ici dans hiérarchie. Je peux aussi créer des nouveaux dossiers. Par exemple, ici, écrire Sprite. Et euh, bah, dedans, je vais glisser, déposer mon sprite. Voilà, alors s'il veut... Voilà, et mon icône. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je clique ici, on peut voir qu'en dessous, j'ai bien mes fichiers qui sont bien rangés. Donc pour la hiérarchie, c'est assez intéressant. Alors, maintenant, on aurait tendance à se dire, bah, on va prendre ici notre fichier déposé le déposer ici. On peut voir ici que du coup, j'ai un, un nœud qui a été créé, un nœud qui est enfant de mon autre prototype. On peut voir ici que j'ai un Alien Yellow Scar qui est un type sprite. Donc ça, c'est intéressant, mais on ne va pas opérer comme ça. Parce que en fait, moi, ce que je veux, c'est faire un personnage de ce sprite. Mais avant de voir qu'est-ce qu'on va faire, on va aussi s'intéresser aux petits outils. On peut voir qu'on a une barre d'outils et on ne va pas trop s'embêter, on va regarder que les principaux. Alors vous pouvez voir que le premier, c'est l'outil de sélection. Si je, je clique dessus, en fait, qu'est-ce que je peux faire bah, Si je clique au milieu, je peux le déplacer, mais je peux aussi prendre un point ici pour l'agrandir. Voilà. Je fais absolument ce que je veux. Donc je fais des Z pour revenir au départ. Ça, c'est l'outil de déplacement. Ça va me permettre de déplacer l'objet un peu comme je l'ai fait auparavant. Bon, voilà. Ensuite, j'ai l'outil ici de rotation. Donc si. Je fais ici, je clique sur mon objet que je tire. On peut voir que je peux ici faire une rotation de l'objet comme je veux, donc ça c'est assez intéressant aussi. Et le dernier, c'est l'outil de scale pour dimensionner mon objet. Voilà, et je peux aussi prendre le centre, il me semble, voilà, et euh, l'agrandir sur tous les axes. Alors c'est pas évident, j'avoue que c'est pas euh, aussi euh, fin qu'avec Unity. Donc les autres, on va pas s'y intéresser pour le moment, on va d'abord s'intéresser à ça. Donc maintenant que vous savez tout ça, on va supprimer ici ce qu'on vient de créer. Donc clic droit supprimer le nœud, je veux supprimer le nœud, et nous on veut créer un personnage. Donc on a ici notre prototype. Alors vous pouvez voir qu'il est matérialisé ici par ce petit point ici, notre prototype avec une petite flèche. En fait il est en haut à gauche. C'est-à-dire que dans mon monde, ici, si je prends ce transforme, on peut voir qu'ici la position du nœud est à 0,0 0 sur Y. Donc je pourrais par exemple le mettre à 200 et à 200. Et là on peut voir qu'il vient se déplacer ici. Donc c'est sa position qui est relative ici. Donc ça, ça va être important de le comprendre, et on va le remettre au centre. Maintenant, ce que je veux faire, je vais ajouter à mon nœud prototype un nœud enfant. Ce nœud enfant, en fait, je vais y mettre ce qu'on appelle un kinématique. En fait, ça va être un body. Alors là, on va plutôt parler euh, ici de nœuds, mais c'est un peu ce, qui, ce, que, ce que sont les composants dans Unity. Par exemple, ici, si je vais dans Node 2D, on peut voir que j'ai les Collision Objects. Je sélectionne. J'ai ici les physique Body 2D et j'ai ici trois possibilités. Le Kinematic Body 2D. En fait, c'est ce qui va nous permettre, en fait, c'est ce qu'on va utiliser pour créer un personnage. En tout cas, on peut voir qu'on a un petit bonhomme dessus et ça nous permet de le, de le déplacer. On a le Rigid Body 2D, ça va être plutôt euh, un corps rigide, encore une fois, un peu comme dans Unity, mais pour un objet qui ne va pas être forcément un player. Et le Static Body, c'est quelque chose qui va rester statique. Donc nous, on va sélectionner ici Kinematic Body, on va faire créer. On peut voir que ça s'appelle un nœud 2D du corps cinématique. Donc on crée. Alors on peut voir que j'ai bien ça et j'ai ici un petit warning. Alors si je clique dessus en fait ça va me dire, alors là l'avantage c'est que c'est traduit partiellement parce qu'on peut voir que j'ai du français depuis tout à l'heure mais on peut voir qu'il y a beaucoup de choses encore en anglais. Mais on me dit que ce nœud n'a pas de forme, il ne peut donc pas entrer en collision ou interagir avec d'autres objets. Envisagez d'ajouter un collision shape 2D ou collision polygon 2D en tant qu'enfant pour définir sa forme. En fait... Euh, pour le moment, on n'a même pas de on a pas de forme, on n'a rien. C'est-à-dire qu'ici, ici, euh, j'ai même pas d'image. Et moi, ce que je veux justement, c'est un sprite. Donc pour que ça fonctionne, en fait, ce que je vais faire, je vais ajouter encore un nœud enfant. Parce qu'ils doivent tous dépendre en fait de la même chose. Alors, même pas. Je ne vais pas faire de là, pardon. Je vais ajouter un nœud enfant au Kinematic Body. Je vais ajouter un nœud enfant. Et là, je vais aller chercher un nœud sprite. En fait, c'est tout simplement un composant, on va dire. J'ajoute le sprite. Ce sprite, en fait, maintenant, il n'y a rien dedans. On peut voir que dans l'inspecteur, j'ai ici texture. On a normal map, on peut voir qu'on a de l'offset, de l'animation, de la région, on a un transform aussi. Et ici, on peut voir que quand on clique sur texture, ben, on a euh, pas mal de choses. Mais nous, on, si on ne va pas s'embêter, on a récupéré ici un sprite. Alors, on peut utiliser celui qui est fourni, mais moi, je vais le glisser tout simplement dans texture. Et là, on peut voir que j'ai bien maintenant mon sprite qui s'affiche. Donc là, c'est un peu plus logique. Bon, moi, j'ai pas besoin de collision ici parce que pour le moment. Mais si on veut que ce message disparaisse, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va ajouter de nouveau un nœud enfant et on va aller ajouter un nœud de collision. On peut voir qu'on a le collision polygon qui va nous permettre de faire des formes plus ou moins qu'on va décider, un petit peu comme dans Unity, un petit peu comme le Edge, le Edge Collider. Mais ici, ben, je vais prendre un collision shape tout simplement. Euh, collision shape 2D. Alors, si je le sélectionne. On peut voir que maintenant, bah, le Kinetic Body ne me met plus d'avertissement. Par contre, j'en ai un au Collection Shape 2D. En tout, en tout simplement, on me dit que je dois affecter une forme, parce que là, bah, j'ai dit qu'il y avait une, une forme de collision 2D, de mais j'ai pas ajouté de forme. Donc, on le sélectionne, on va voir dans l'inspecteur et on peut voir qu'on a Shape ici, qui est vide. Et dedans, bah, j'ai ici une capsule 2D, un circle, j'ai ici un concave euh, Polygon Shape, j'ai plein de possibilités, des nouveaux recast Shape, vous pouvez voir. Donc, on va rester simple, on va faire un rectangle. On va donc maintenant s'avancer et on va ici positionner notre collider sur, correctement sur notre sprite. Alors nous, ça n'a vraiment aucun espèce d'intérêt ici parce qu'en euh, en fait, on ne va pas encore gérer la collision. Mais par la suite, qui sait Donc voilà. Alors on a fait ça, c'est parfait. Alors On n'a plus rien qui râle, c'est fantastique. Alors maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, je vais renommer le Kinematic Body en Player. Et ce player, vous pouvez voir qu'en fait, c'est un petit peu comme dans Unity. On a un objet enfant. Alors, le, la différence, c'est qu'ici, euh, il dépend en fait du nœud. C'est-à-dire que ces coordonnées du player dépendent du nœud, en fait, parent. Et donc, ici, ce que je vais faire, moi, je vais déplacer le player. Donc, je vais prendre mon outil de déplacement et je vais le déplacer, par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on peut observer au niveau euh, de son transform Vous pouvez voir qu'ici, il a bougé. C'est-à-dire que si je le déplace, vous pouvez voir qu'ici, il est à peu près à 0,0. Et si je le mets ici, il est à peu près à euh, vous voyez, 900 par 600. En fait, ces coordonnées sont relatives à son nœud parent. C'est comme dans Unity. Donc si ici je lui mets 0, on peut voir qu'il vient se mettre bien sur la gauche à hauteur du nœud. Et si je lui mets euh, sur Y, 0 aussi, ben voilà. Et donc c'est pareil ici pour tous les enfants. C'est-à-dire que le collision shave, c'est pareil, il a un transform. Et bah, je vais pouvoir, par exemple, si on peut voir qu'il y a une position un peu différente, on ne va pas y toucher, mais je pourrais le déplacer aussi. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça, si vous avez compris ça. Donc, ce que je vais faire, moi, soit je déplace mon personnage-là, soit je déplace le nœud, peu importe. Donc, moi, je vais déplacer le nœud. Ici, je préfère faire ça. On verra si par la suite, c'est une bonne pratique ou pas. Alors, maintenant que ça, c'est fait, si on lance la scène, qu'est-ce qui se passe Parce que dans Unity, on peut tester. Ici c'est pareil, donc ce qu'on va faire en fait, on va cliquer ici en haut à droite, on peut voir qu'on a joué, pause, stop, et ici on a euh, lancé la scène F6, donc la scène actuellement en cours d'édition, et ici jouer une scène personnalisée, et ici on a même le mode qu'on peut changer. vous voyez en, en, en 3 ou en 2, ce qu'on avait vu au niveau euh, de la création de la scène. Donc si je fais play, on me dit attention, aucune scène principale n'a jamais été définie, en sélectionner une, pour modifier ultérieurement dans les paramètres du projet, euh, application. Alors je peux très bien faire sélectionner celle-là. Euh, mais ce que je vais faire je vais aller au niveau de scène et je vais faire ici enregistrer la scène donc évidemment j'en ai pas à la racine de res, ça me propose ici notre prototype c'est en fait le nom de mon node. donc ce que je vais faire ici je vais euh, l'appeler euh, proto player et je l'enregistre maintenant j'ai créé une scène mais si je relance ça va me dire la même chose en fait je pourrais sélectionner celle-là. Alors comment ça fonctionne Si vous devez en fait. C'est un petit peu les build settings, c'est-à-dire que quelle est la scène du projet ben, On va aller, alors, il me semble dans Projet, paramètres du projet, et ici euh, au niveau de Run, alors main scène, voilà, vous pouvez voir qu'ici, je peux la sélectionner. Donc ici, je vais prendre la scène que je viens de créer, player, euh, proto player Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais l'avantage. C'est que là, vous avez vu comment ça fonctionnait. Si je fais play, j'ai utilisé cette euh, current scène, ça aurait fonctionné aussi. Et maintenant, on peut voir que j'ai bien ma scène qui se lance avec mon personnage. Évidemment, rien ne se passe, parce que ici, je n'ai rien fait pour que qu'il se passe quoi que ce soit. Alors, euh, on peut aussi cacher, vous voyez, le collision shape, s'il vous embête. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, bah, créer un script. Alors, comment on fait pour créer un script C'est-à-dire que maintenant, je veux déplacer ce personnage. Alors, attention Là, on va utiliser, euh, si vous voulez utiliser un éditeur, et que ce que je vous conseille de faire en c parce que euh, vous n'avez pas d'autocomplétion avec l'éditeur interne. Regardez, vous allez au niveau ici de éditeur, paramètres de l'éditeur, et si vous allez ici tout en bas, vous avez ici mono éditeur. Et là, on peut voir que moi, j'ai déjà créé Visual Studio. Vous, normalement, vous devriez être en Disable, donc on va le faire. Donc, maintenant, je veux créer un, un projet, un, un script pour cet objet. Donc, je vais prendre ici le player, qui est le Kinematic Body, c'est très important. Et ici, vous pouvez voir que vous avez script. C'est un petit peu comme dans Unity. Et ici, je vais lui attacher ici un nouveau script. Et là, ce nouveau script, ben, je choisis le langage. Bon, ben, j'ai des scripts. Maintenant, je vous ai dit ce que c'est. On est ici plutôt sur le langage de qui va dériver de la syntaxe Python et qui correspond vraiment à Godot. Le c c'est ce qu'on veut utiliser. Vous avez aussi du visual scripting. Alors, je vous en ai pas parlé lors de l'introduction. Alors il y a un certain à qui ça va plaire, mais en tout cas vous savez, moi j'aime pas trop le visual scripting. Avais, euh, je vous l'avais présenté Bolt dans Unity. Euh, ben, je n'aime pas trop ça parce que je pense qu'on est vite limité. Pour utiliser un outil de visual scripting, il faut essayer de comprendre comment il fonctionne, apprendre les différents euh, objets visuels. Moi je pense qu'on a euh, beaucoup plus de, c'est plus intéressant en fait d'apprendre directement à manipuler euh, le moteur avec un langage de programmation, on va pouvoir faire bien plus de choses. Et puis ça vous permet euh, aussi, même si vous débutez, d'apprendre un langage. Donc nous, on va prendre C-Sharp. A noter que vous avez aussi du native script. En fait, ça ça va être plutôt, pour les choses un peu plus poussées, euh, je pense que vous pouvez développer en C++, il me semble aussi, mais c'est surtout pour développer des, des outils autres. Enfin, je, ça, je vous avoue, je ne sais pas encore. Donc on va prendre ici du c -Sharp. Il hérite de quoi De Kinematic Body 2D. Alors pourquoi Parce que je l'ai ici affecté au player. Je l'ai créé sur le player. Mais je pourrais changer ça. On pourrait le faire affecter par exemple ici euh, euh, d'un sprite, par exemple, si je voudrais. Donc j'ai ici euh, sprite. Alors je ne l'ai pas trouvé parce que j'ai écrit 2i, voilà, mais je pourrais le faire dériver de sprite. Moi je ne vais pas le faire, on va laisser le Kinematic Body parce que c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on a choisi un Kinematic Body 2D qui correspond à un personnage, ben on va utiliser, euh, on va le faire hériter de ça et vous allez comprendre trop par la suite. Alors le modèle, tout ça on s'en occupe pas. Et ici on peut voir que le chemin, ben, c'est ResplayerCS. il a en fait tout simplement mis le nom de mon objet, ben, c'est très bien comme ça. Donc, on me dit que c'est valide et je peux créer un nouveau script. Donc, en fait, ça va être stocké ici dans le reste. Donc, vous l'aurez compris, je peux ici choisir euh, bah, de créer un autre, euh, un, un dossier script et autres, euh, Mais ici, je ne vais pas le faire. Donc, je vais faire créer. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Je suis passé ici dans le mode script et on peut voir que j'ai ici bah, euh, l'éditeur qui s'est ouvert. Alors c'est très bien. Le seul problème, c'est que vous pouvez voir qu'ici, euh, bah, je ne vais pas avoir d'autocomplétion. En fait, c'est pas encore supporté. Alors peut-être par l'avenir. Mais si je mets ici private, vous pouvez voir que en fait, euh, bah, il me propose rien. Euh, Prevented, voilà. Si je mets euh, un vecteur 2, par exemple, vecteur 2, voilà, on peut voir que il bah, n'y a pas d'autocomplétion. C'est un V, il me semble majuscule. Bien que j'en suis pas sûr, voilà. Donc c'est assez embêtant. Moi j'aime pas et on est habitué avec Visual Studio, donc on va plutôt utiliser Visual Studio euh, Community ou Code comme vous préférez. Alors comment on fait Bah évidemment, vous l'avez vu. Alors moi ce que je vais faire, euh, j'ai enregistré la scène, donc je vais fermer ça. Alors attention, enregistrer, fermer. Alors, attention, là c'est la scène, donc non je ne vais pas faire ça. Je veux fermer le script. Euh, je ne peux pas. Alors, je peux fermer l'onglet bon, on va le laisser ouvert en fait. Voilà, on va faire ça. Et on va aller au niveau de l'éditeur des paramètres du projet. De nouveau dans l'éditeur, on va aller choisir ici, bah, soit Visual Studio si vous voulez ça, MonoDevelop si vous utilisez cet éditeur, Visual Studio Code, ce qui est mon cas, ou JetBrains Rider. Voilà, que assez, vous voyez voir que l'intégration est assez simple. Donc, si maintenant je fais un double clic sur mon script, on devrait euh, voir en théorie Visual Studio qui s'ouvre. Donc, on peut voir que mon script s'ouvre avec Visual Studio et euh, bah, c'est assez similaire à ce qu'on connaît. On peut voir ici, on a un namespace qui est using Godot et using System pour le C -sharp. On a ici la différence, c'est qu'on a une classe qui porte le nom de notre script, mais qui ne dépend pas du MonoBehaviour, mais ici de KinematicBody2D. Et c'est là euh, que ça va être différent. C'est pour ça que quand vous créez un script, qui doit hériter en fait bah, du composant, enfin du nœud en fait, qu'on va devoir utiliser. Parce que là, le KinematicBody2D va nous permettre d'utiliser certaines fonctions. Vous allez comprendre ça par la suite. Alors évidemment, vous pouvez voir qu'ensuite, on a ici une euh, méthode, public override void ready, avec un underscore devant, en fait qui est appelé, ici on me dit que c'est appelé à l'entrée de la scène. Bah, c'est tout simplement ici ce qui est similaire au start dans Unity. Et ici, on a euh, le, le underscore process avec un float delta en paramètres. Bah, c'est tout simplement appelé à chaque frame, et delta, ça correspond au, au temps passé avec la frame précédente. Donc c'est ici l'update. Et ici, on va dire que c'est time.deltaTime. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très dépaysé. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, on va voir comment on peut déplacer notre personnage. Donc, la première chose, c'est que j'aurai besoin d'une variable qui va être de type integer, que je vais appeler speed, et que je vais définir à euh, 400. Ensuite, je vais avoir besoin d'une variable de type vector 2 euh, qui va s'appeler velocity, et que je vais définir à vecteur2.0. Voilà. Voilà. Donc la velocity ça va être la vitesse. Et on va déplacer ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire Dans un premier temps, maintenant, je dois aller tester les touches de mon clavier. Donc je fais un IF. C'est classique, là, je ne reviens plus dessus. Et on va utiliser Input. Alors dans Unity, c'était une classe. Ici, c'est un Singleton. Et en fait, il est toujours accessible. Donc ça va nous permettre de tester, en fait, euh, les touches du clavier. Donc on va aller chercher ici, Is Action. Et on peut voir qu'on en a trois. Just Press Donc ça, ça va être juste... Euh, dans l'état appuyé, on va dire. Euh, released, ça va être quand, dans l'état euh, quand on lâche. Et preset ça va être tout le temps. Donc, bah, vous voyez que c'est les, les états qu'on connaît avec Unity. Et ici, entre parenthèses, on va devoir mettre maintenant le nom du bouton. Alors pour ça, on va retourner euh, dans Godot parce que euh, là, vous ne pouvez pas les sucer de votre pouce. Et euh, ce qui est embêtant, c'est que quand vous utilisez l'éditeur interne, euh, il vous les propose en fait. En fait, ça va être les UI euh, Right, Left et autres. Mais on va pouvoir aller voir ça dans le projet, paramètres du projet et si vous allez au niveau des contrôles. Vous pouvez voir ici, vous avez UI Select, UI Cancel, UI Next, vous avez UI Right. Donc, en fait, c'est tout simple. Ici, on a Right et on peut voir que bah, en fait c'est une touche Right, la touche droite. Alors, je pourrais en créer un moi-même. Hein. Regardez ici, je vais mettre Test. J'ajoute. Je dis ici que c'est un petit plus, c'est une touche physique. Et euh, bah, ça me demande d'appuyer sur une touche. Bah, ici, j'appuie sur M. Voilà. Euh, alors là, c'est semi-colon, icône, je n'ai peut-être pas appuyé le bon. Euh, on va faire comme ça, on va appuyer, on va appuyer sur la touche du haut, voilà, up physique, vous voyez. Voilà, et donc j'ai bien ici euh, ça. Bon, je vais le supprimer parce que euh, ce n'est pas nécessaire, voilà, je le supprime. Voilà, hop, alors si j'y arrive, voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est UI underscore right, left, etc., qu'on peut retrouver ici. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc on retourne dans notre script et ici, on va euh, mettre UI underscore euh, et on va choisir « right » par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais bah, Si c'est comme ça, je prends ici ma « velocity ». Alors attention, j'ai oublié ici une parenthèse. Donc, je prends ici ma « velocity ». Et euh, comme j'appuie sur la touche droite du clavier, je vais prendre l'axe « x » de mon vecteur 2. Et je vais dire que c'est plus égal à 1 pour le déplacer vers la droite. Évidemment, maintenant, je vais devoir recommencer cette opération 4 fois. Donc, je vais faire 1, 2, 3 fois supplémentaire. Donc ici, je vais prendre UI left. Et évidemment, si je veux aller euh, vers la gauche, je vais faire moins 1. Ici, je vais prendre UI top. Alors si je veux remonter, je vais évidemment rajouter à ma velocity euh, 1. Mais par contre, ça va plus être sur X, mais sur Y, c'est classique et ici down. Et ici, ça va être sur Y. Et là, euh, donc je dois descendre. C'est-à-dire que si je suis ici à 10, euh, ouais, donc ce sera négatif si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Euh, donc là, on va dire qu'on est bon. Alors maintenant qu'on a fait ça, euh, qu'est-ce qu'on va devoir faire bah, On doit déplacer notre personnage. Parce que là, je modifie en fait la velocity. J'ai une direction, en fait, une vitesse qui va en haut, en bas ou à gauche. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire ben, Je dois tout simplement utiliser euh, une méthode qui va dépendre. Et là, ça va être important. En fait, on va dire que, ici, la velocity, dès un premier temps, elle est égale à la velocity point. Alors, on n'est pas obligé, mais on va faire la normalisée. Alors, pourquoi on fait ça Parce que euh, si on se déplace en biais, tout ça, on peut avoir... Euh, ça peut être un peu, petit peu plus... Euh, en fait, les déplacements en biais, si on utilise les deux touches, euh, vaut mieux le normaliser pour avoir la même distance. Bon, c'est pas très important, mais on va prendre normaliser. Et on va multiplier ça par speed. Ensuite, qu'est-ce que je fais ben, Je vais dire que velocity est égal, et là, je vais utiliser move and slide. Et je vais prendre ici, je vais passer en paramètre tout simplement ma euh, velocity. Donc, si on fait ça, move and slide va me permettre tout simplement de déplacer mon player euh, ici, dans Vélocité, en fait, on va redéfinir sa velocity, le vecteur 2. Et euh, voilà. Donc, on va tester ça pour voir si ça fonctionne. Donc, on retourne maintenant dans Godot. On exécute notre scène. Et si j'appuie sur les flèches, on peut voir que ça marche. Le problème, c'est qu'en fait, je relance la scène, c'est que si je vais dans une direction, il n'arrête pas d'aller dans une direction, quoi que je fasse. Ben, c'est tout à fait logique. En fait, dans notre code ici, euh, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait redéfinir ici la velocity en disant qu'elle est égale à vecteur 2.0 parce que sinon elle va toujours en fait à chaque fois que je passe dans le, dans le process uh, bah, ici uh, il a gardé en fait uh, que j'ai appuyé là et donc uh, elle garde à plus 1 et c'est fini donc si on fait ça on va pouvoir voir que maintenant mon déplacement devrait opérer correctement donc vous pouvez voir que c'est pas bien plus compliqué alors j'ai droite gauche ça fonctionne alors pourquoi j'ai pas uh, au bas j'ai dû faire une bêtise euh, il se du Ui top, euh, Ui down... Ah, ouais, parce que ce n'est pas Ui top, c'est Ui up, il me semble déjà. Euh, y, ouais. alors Par contre, down, il me semblait que c'était celui-là. On va tester. Voilà, et j'ai inversé les deux. Alors, regardez, c'est simple. Euh, en fait, effectivement, en up, je vais faire négatif. Et ici, positif. Alors, j'avais fait l'erreur déjà. Tout simplement parce que bah, si je monte, en fait, ma vélocité sur Y... Euh, doit baisser, et euh, si je descends, euh, pareil. Donc j'enregistre, et maintenant, on a vraiment le script qu'on attend. Alors, on peut voir que ce pas forcément évident, mais euh, on est assez similaire à Unity. Hein. Voilà, J'ai mon personnage qui se déplace sans aucun souci. Et voilà. Donc c'est parfait, on a réussi à déplacer un personnage. Alors avant toute chose, on va aussi s'intéresser, euh, parce que quand on débute, on peut voir ici que si je passe cette euh, flotte en public, cette, ce hint en public, j'enregistre et que je retourne dans Godot, alors, on va pouvoir observer que mon player dans son inspector, alors si il se met à jour, alors je n'ai pas ici, on peut voir euh, la variable qui apparaît. Alors normalement il me semblait que ça apparaissait en public, mais on a un attribut qui nous permet ici euh, qui s'appelle euh, export. Donc en, comme dans Unity de toute façon en C -Sharp, en fait vous pouvez voir que vous avez export ici. Et si on enregistre et qu'on retourne maintenant dans Godot, on devrait voir apparaître. Alors, je suis surpris parce qu'en public, je pensais qu'il apparaissait aussi. Mais je peux me tromper. Alors, on va faire un CTRL S. On va relancer la scène. Pas pris, il n'a pas pris. Voilà, on peut voir que là, il est bien là. Speed 400, ce qui me permet ici de, de modifier en fait la vitesse si je le veux. Vous voyez, si je mets 517, hop, et je vais aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on peut savoir. Alors, hop, play, c'est parti. Et évidemment, je vais un peu plus vite. Bon, voilà, vous pouvez voir que c'est assez simple. Euh, dernière chose qui me reste à vous montrer, et pas des moindres. En fait, comme dans Unity, quand on va faire des choses sur la physique et ici utiliser move and slide, en fait, on ne va pas utiliser cette méthode process, mais la méthode qui est physics process. Donc, c'est un petit peu comme le fixed update, en fait. Donc, euh, comment ça s'écrit en C-sharp C'est écrit comme ça, voilà, tout simplement. Et ça fonctionne de la même manière. Euh, alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que le move and slide vous ne multipliez jamais par le data time parce que ça en tient compte vous pouvez voir qu'après on aura aussi des move and collide et autres c'est un peu différent mais euh, voilà alors avant de vous quitter il faut aussi que je vous parle de ici euh, l'héritage on peut voir que ça a hérité du kinematic body 2D euh, regardez ici, si je fais euh, un héritage par exemple de sprite, vous allez voir que move and slide en fait n'est plus disponible parce qu'en fait il, il doit hériter en fait de ce fameux euh, kinematic euh, body 2D. Donc c'est euh, assez important de bien comprendre ça. Euh, autant que dans Unity on dépend du, vraiment du mono behavior, donc c'est moins embêtant. Mais là, ici à chaque fois qu'on va utiliser un nœud, on va dire un, comme un composant, bah, on va devoir dépendre de lui. Donc euh, voilà c'est quelque chose à savoir, euh, vous pouvez voir qu'après bah, au niveau du déplacement c'est pas très compliqué, hein. vous avez ici vos déclarations de variables, on va utiliser la, la velocity euh, tout simplement pour déplacer ici euh, avec un vecteur 2, tout simplement en fonction des touches, plus, moins, Bon, c'est assez simple, il y a d'autres façons encore de déplacer les personnages mais ici c'est une façon simple de découvrir comment ça marche. Voilà, donc on a créé ici bah, notre premier euh, projet, on va dire notre petit projet avec Godot, on s'est déplacé un sprite. Euh, vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de similitudes, moi, je trouve, avec Unity, en fait, euh, et euh, bah voilà. Donc, on va continuer, enfin, j'espère en tout cas qu'on va continuer, c'est vous qui déciderez, parce que c'est vous qui allez décider en fonction des commentaires et euh, des pouces et euh, des petits encouragements que vous allez mettre, bah, soit je continuerai cette petite série, on va pousser les choses, on peut voir que là, bah, on fait des choses simples dans un premier temps, pourquoi pas faire ici des petites, euh, des petites capsules comme ça euh, pour commencer à, à prendre en main euh, Godot encore une fois, je ne vais certainement pas euh, arrêter de produire des vidéos pour Unity, mais euh, ça me permet un petit peu de découvrir d'autres choses. Je pense que c'est bon aussi. Euh, moi, je développe pas mal dans d'autres langages. En, game, en moteur de jeu, j'en ai découvert un petit peu quelques-uns. Euh, et je tenais vraiment à découvrir, à changer un petit peu là et découvrir euh, Godot, euh, qui me semble être quelque chose d'assez sympathique. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ça, on continue ou pas. En tout cas, moi, je vous demande de partager cette vidéo euh, de la liker euh, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis bah, je vous dis rendez vous pour une prochaine vidéo euh, comme ça sur godot ou euh, bah, sur un tuto unity parce que encore une fois c'est unity l'objet de la chaîne